Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable de une nouvelle émission. Est-ce que tout le monde est OK Eh bien oui, ça va aller. Mais c'est week-end. Eh bien, quand il s'agit de week-end, pour ceux qui sont en Haïti, j'ai l'habitude de dire ça, week-end C'est-à-dire, on reste chez soi. Ben oui, parce que là, il n'y a pas bon. Il n'y a pas de moyen pour aller exposer tout. Alors, c'est parti pour les infos. t mais dit la ville, qui est T-Boxer? Dans qui base lié? Eh bien, fan dit que T-Boxer, c'est un gros jouet qui fait partie de la base Tibois. T-Bois. boxer recevoir deux balles matin 1er avril 2022. Alors, ça, c'est pas poisson d'avril parce que moi, je joue pas avec les infos. D'accord? Tenez bien. T-Boxer a sorti dans un abri. Et puis, sortant des là, il y a un sniper qui a monsieur deux balles. Il y balle dans l'estomac et puis il y balle des têtes. Tête la décapotée, oui. là. Jusqu'à présent, au moment on a fait émission là, bah, on a peut-être pour juste après, mais quand là, M. a tenté de récupérer, il, mais c'est presque en vain. Alors, on a expliqué qui est-ce qu'il pour arriver dans la molle. T-Boxer, c'était un chauffeur qui t'a fait taxi moto. T-Boxer, eh bien, monsieur, on a un pile-neige dans la base-là, guidon. Il venant au moment où T-Boxer a battu T-Boxer. Monsieur estime que ce n'est pas normal pour un homme qui parce que les mêmes, les mêmes garçons, l'hypothèque sont, même gens à tous les autres garçons, donc, c'est pas évident pour lui après, c'est voir coup, dans même bad boy. Ti boxer a décidé faire un choix. Quel est le choix Ti boxer a le mettre point sous lit. T-Boxer a fait le mettre point. Ti boxer un vaillant soldat. Un soldat aguerri. Dans la première attaque qui a faite le commencement mois juin 2021, attendez bien, il est un grand ravina avec... Village de pote en bête sous Neg Dans la dernière tranche bataille là, bataille, Tiboxé, c'est un soldat qui était campé et repoussé à plusieurs reprises soldat Il y a même information qui vient de joindre moi comme quoi Tiboxé, c'est un qui ta même fait il pli, fait bac. Donc ça veut dire, monsieur, c'est soldat important pour le clan de Tibois. T-Boxer fin point point, et puis T-Boxer campé en grand monde. Mais Fan dit que dans les points qui étaient point c'était trois. Il y a gagné 10 shirts, a léger. léger. Mais T-Boxer est même le plus phénon. Parce que ça capable arrivé dans une équipe de foot. Et puis il y a des éclaté, mais il y a des craque. On a capable de dire pour base T-Bois, boxer c'était un véritable craque. Hier, qui était donc le 31 mars. 2022, Tiboxe a mis point sous le lit. Tiboxe a l'autre Yon dans l'épaule. Imaginez-vous, al point. Eh bien, on comprenez que vous n'avez pas de nest pa pas qu'à frapper parce que les avez fraîche sous ou mon cher. Vous avez la République. Eh bien, Yon jour après, le 1er avril 2022, pendant Tiboxe a sorti dans l'abri dans la soirée, Thibault se deux balles. Ça passait en face de l'église, l'église apostolique qui n'a qu'à foutre sourire. Il s'est une balle des têtes et puis il prend pris une balle dans l'estomac. Puisque c'est un soldat, on capable de dire qu'il c'est un soldat important pou base Thiboxet, pour base Thibault, parce que un M30, à chaque fois qu'il gagne un qui fait, le chef, il fait appel à Thibault pour lui dire, écoutez, tu vas t'occuper de la ligne de front et c'est les mêmes qui toujours avec M30 là Eh bien problème tiboxer dit la ville aujourd'hui fond dit que nèg qui tire tiboxer apparemment c'est un bon viseur c'est un sniper pas dit que pas un sniper non non, tant nèg parce que dès qu'on nèg bataille si la gain 56 ans la viseur mon apparemment la pris volait la gain précision dans tir. Eh bien c'est comme ça tiboxer tombé Bagay e sa bah tête chargée en base là, en pile nèg sous le choc, neck vraiment désarçonné au point que jodi alarme pas même quoi gagner manger qui fait pour voyez non abri tête charge petit boxeur je nous dis toujours à terre, eh bien neck a fait tout ça où qu'on est pour capable récupérer corps là parce que nous qu'on dans en bataille immédiatement perdit un soldat et puis le camp rival l'y récupérer corps soldat si là nous t'a capable de dire que c'est double défaite pour vous. Moi, je vais venir je avec un nouveau slogan pour vous. Parce que y a un nouveau slogan à terre. Nous avons des slogans Campé Goumé. Nous avons des slogans Bois-Calais. Mais un nouveau slogan. Un nouveau slogan, excusez-moi l'expression, pas le qui désode, C'est gratter poil. Donc, pour mourir, ça veut dire graté poil. Ti boxer dans le clan Chris mais M. Tevin font virer, il rejoindre drôle. Mais Chrisla a toujours éprouvé son admiration pour T. boxer parce que M. c'est un gros soldat. Voilà comment T. boxer lui-même l'a la ville. 400 maroons et vite l'homme. l'homme l'homme est en situation difficile. Le ciel, comme je disais ce matin, est tombé sur la tête de vite l'homme. Nous avons tout bagage qui fait dans la base. Nous avons entré, nous avons dit, tout mettre caillot, reprend caillot. Je vais garder pour moi, c'est celle de 400 maroons qui a fait ça, peut-être. Parce que l'étape est un peu difficile pour la police, pour être capable d'entrer. Non, fief, vitel l'homme, conseil de machine. Nous avons pris, eh bien, nous avons quitté machine. là. Vous déchèpillez les machines et puis, propriétaire de machine n'a pas de chance pour être capable de récupérer machine ni pour recommencer l'activité. eh Et bien, les 400 marozos, particulièrement collègues, mission entré pour dénoncer les ça pour dire ouais ça n'a pas fait. Donc, nous, même dans 400 marozos, nous prenons les machines, nous prenons les machines, nous les chauffeur. Si nous ne pas de faire les machines comme ça, nous taxons et nous remettons les machines pour pouvoir retourner à brasser. Apparemment, pour les collègues, le clan 400 marozo, eh bien, ça Il yo, a pi bon ke Vite l'homme C'est ça que tu as pour faire, eh bien, en pile moun ta en bas, Vite l'homme, bon, tête chargée. En tout cas, tu as la mais écoutez, nèg yo cherché Vite l'homme, Vite l'homme devient ce qu'on appelle un Robin des Bois. Mais nèg dit quand même, il faut que qu yo join Vite l'homme pour dérespecter ça fait. Au pour fréquenter ça, il faut que les payer. très cher pour les. Nous-mêmes, nous sommes alliés ici. Quand on, on, on, on a bah, nous il s'est choisi faire caca, nous-mêmes, nous sommes nous on caca, Parce que nous-mêmes, nous ont qu'est-ce que fait pour nous nous avons donné, les nous fois nous ont nous nous nous gens nous ont donné, les nous nous nous ça nous a déjà eu un petit de bête là. Et on de bête là. C'est un de balle. Et moi, Allez, allez Nous avons une qui te balle là. C'est parce que nous avons perdu balle. Il s'est passé devant nous. Il prend balle. Non, faut balle. Parce que nous les nous. tout eh, ne te balla, vraiment, oui, regardez bah, comme balle, balle là vraiment, oui. C'est même ça nous là. fait l'homme la oui. en la de la c'était... mais Voilà. non voilà voilà C'était même, chéri. C'était même, même, même, les chéri. au alliés net mais nous fait travailler vite vidéo. ou elle travaillé vidéo. Vous avez monde ou pas d'avoir le Vous Vous On va traverser le pont, on le pont, c'est parce que faire à la police. On va la police. va le On va la police. On va le la police. qui On va la police. vite l'homme nous remets, depuis vite l'homme, bon, c'est collé c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, magali bon, l'homme bon, magali bon, c'est Oh. Ouais. Yo, yo, yo, la vidéo là. Yo a la là. La là. le on a le la On On la On On va à la On va la On la On à On va la On On va On On va On on va se quitter avec euh, une déclaration. Longtemps, il n'y a pas parlé, mais écoutez, il réapparaît. Soudainement. Son nom, Joseph Jout. Une personnalité tant dégoûtée par la population haïtienne jusqu'à présent. Joseph Jout était donc le premier ministre de Jovenel Moïse. En tout cas, Joseph Jout c'était un premier ministre Jovenel Moïse. Tant dégoûté par la population haïtienne. Au point que certains bandits. Euh, T'es content même démasquer un Premier ministre, il a, parce que à chaque fois il fait une déclaration, il y a quelqu'un répondant au nom de Tilapli qui est toujours là pour dire, écoutez, menteur, un chef de quartier, qu'il est même toujours à démasquer un Premier ministre. Et puis, c'est un églé la palais où il a une certaine rigidité, une fermeté dans le langage, et puis pourtant, ben, quand il s'agit de passer à l'action, tu es capable d'imaginer, c'est un églé qui pilache. Ben, écoutez, il a pris la parole aujourd'hui. Et au micro de nos confrères Gazette Haïti, Vicompassade, eh bien, monsieur mettait pil en pile kakachat dehors. de T'as que j'ai toujours je dis ça. Ancien premier ministre, là, il a gagné sans filter. de Monsieur dit, Pi le journaliste qui raïle a parlé le mal, c'est pour l'argent. S'il vous plaît, ton joute, est-ce que vous avez un monde qui yo? Est-ce que vous avez un monde qui a parlé le mal pour l'argent Li est bon, oui, pour te mettre l'issa de Au moins, mon taweh. L'IS, journaliste Cupidio, Jovenel Moïse te mandel 80 millions goud pour te capable baye journaliste pour dire un bel garçon. Comme li pat baye li, mais si journaliste sa yo, eh bien yon commence abjoure li. C'est ça que fait, ne gyo pa vli Li en pile pilot dossier. C'est évident, ou non de tende, Joseph Jout parler. Et politique, non, non, le map de fond, le map de fond, le. Les maps défendent des maps défendent. De Et quand il veut aller boire au mur, moi je dis, nous allons payer les conséquences, M. le Président. Parce que de toute façon, on va blaguer. L'alpha dans le mur. S'il tombait, on va le relever. Fin pensée. il est pour me dire, mais écoute, quand on qu'on même collaborateur le président conduit rélimine dans téléphone devant eux Ah mon cher, un groupe à C'est et groupe à et ma bobeau ma un exemple et c'était dernier des comme de président le président m'a appelé un jour il était superbe on est hyper excité énervé, bon je l'ai écouté avec calme et patience, patience et puis respect aussi. C'est mm -hmm. le président Le patin dans le téléphone, non PM ou là Dis-moi le président. Pour pas dire rien. Oh. Le président avec vitesse ouverte, il a même pas qu'à courir avant. président sans rien. Non, il faut qu'on révoque le directeur Fayez la Kounia. On dit qui ça le fait, M. le président de la République. Monsieur Château. C'est un exemple. C'est ça. C'est ce le... un you, exemple, ma Est-ce que dit, est, ça, M. le président de la République? Non, non, non, non, ah, c'est oui. ça même. Ah, C'était okay, okay. la demande. Oui. Révoquer le Kounia. C'est le seul président de la République. Pourquoi on aime la zone monétaire Oui. M. le président de la Second problème avec monsieur, je souhaitais le pas politique. Dis-moi qui ça, monsieur, fait fort besoin de révoquer. Oui, je pas besoin de tout ça. Monsieur le Président, écoutez. Quand vous révoquez le directeur, de toute façon, c'est vous C'est vous pouvez révoquez. Mm -hmm. Mais il faut dire que quand vous voulez aller, alors qu'on connaît bien c'est pas, vous voulez aller, je ne vais pas annoncé le ça, parce que je ne vais le Mais dis-moi ce que oui, mais M. ne depuis 15-22 jours. Hmm. Ah ben, D'accord, Président. C'est moi le premier ministre qui était malheureux les directeurs. j'ai appelé le ministre des Finances. Parce que moi, mon je suis respecté hierarchie. Je me dis que je ne pas le directeur. Je le ministre des Affaires Sociales là tout Il y a une bonne communication. C'est-à-dire une transversalité, un travail ensemble. Il dit que le directeur, parce que nous pas de ce premier ministre, alors qu'il est devenu chef. Et bien effectivement, il est directeur. le directeur attendez. le président du Parfum est depuis 22 jours. Il dit, PM, pas de Attendez. Châtelier, je suis sûr que la Bien sûr. Il dit, ben, un ex châtelier. Quelqu'un de bien. PM, pas de je me dis, mais achetez crédit, monsieur. Si vous êtes fournisseur, vous ne pouvez pas payer. Je me dis, écoute, pour ton requête pour moi, pour est-ce que dit Je dis, nous sommes des amis. Monsieur arrive sur moi, dans 30 minutes, je ne vais pas vous développer. Avec une demande de 120 millions d'euros. Moi, le ministre des la Finances, l'actuel ministre des la Finances, c'est un frère encore, avez, Patrick Boisvert. Patrick Boisvert, quelqu'un de correct. Je me dit, écoute, frère. Alors, monsieur, toujours, il balance la fait, parce qu'il n'a pas de cop dans le mail. Il paye pas de cobre. de me suis dit, alors, je me suis toujours de monsieur. Je suis dit, monsieur, je vais dégager, je vais mettre un petit sac là, dans mon lancé, sur cas de joindre. Je me dit, monsieur, il je besoin de 120 000 Je dis dit, mais pas de cobre, il faut dégager parce que je suis avec le directeur Faye, ça la forme prend la décision. On est lundi 5. Je suis à la discute, discuter, discuter. Je me suis dit, je ne suis pas capable de plus de 70 millions de euros. Je me suis dit, bon, 80 millions de euros. Parce que je suis en gardé, ça m'a retiré. Pendant que je suis avec le directeur, je suis là devant même ta calculatrice, femme m'a regardé ça m'a retiré ça que pas important pour moi. elle nous va les et puis boire dit m'a ban 80 millions de On dit le frère on est lundi saint bon mm -hmm. affaire poisson qu'a parlé dans la rue bail directeur comme là pour le à faire ça l'a et puis rester bon 10 millions de groupe demandez dit directeur ça so, va pas faire 10 millions de groupe ça parce que moi même je suis comme un bon père de famille hein. mm -hmm. Je dis, même pas faire ça, transport, ceci, validation, le président aura inauguré Maroyon. Dans 10 millions de gouttes, il faut bien manger tout. Dans l'inauguration au mm -hmm. Parfois, il faut bien manger tout. Je dis, GPM, déjà, je déjà retiré ce côté de la vie. c'est ça, je vais Et ça, le pour vivre. Donc, résoudre le problème. là résolvez le problème. Le président m'a appelé. En tant que journalistes l'autre jour a dit Oui, je t'ai demandé le président COP, non. C'est le président qui doit quitter pour demander mm -hmm. <laughs> le COP. C'est le parlement à l'ambiance. Voilà. Le président, c'est toi qui l'administration la C'est moi qui gère l'administration. La yeah. Le président m'a appelé par la suite et m'a excusé tout journaliste dans le pays hein, pour ça vous le dire. PM, mm moi, -hmm. nous avons réunion là, nous besoin de 80 millions de goûts pour nous bailler les journalistes. Mmh. Yeah. Non mais comment Attendez. On pour nous. Bien. <rire> <rire> <rire> bon <moulin> <rire> ah monsieur. <rire> monsieur le président de la République. Je suis désolé. 80 millions de gouttes yes. pour <rire> des journalistes. Pour des médias ou des journalistes C'est un bon programme, de une bon campagne. Je pas sais pas Ça veut dire ça assez, oui, Je ne sais pas. Elle dit journalistes qui habitent pour l'agent. Je ne de sais Je pas. Monsieur le si le oui, mais on ne pas le gouvernement dans une situation difficile. Je dis, écoute, monsieur le président. Vous hmm. avez besoin de monocore pour dire bel garçon, vendre gros, hmm. non président, ou pas belle, vendre pas gros, vendre pas gros, vous cherche, vous cherche, Bon, comme ça. là. Hmm. Parce que le lap monté, monter, monter, monte, nous toujours cherchons, vous un vous un calme. Hmm. Nous disons, maigre président. Vous payez un aide pour gros, ou pas nous, dois ce que c'est publicité, mais ça y est, on ne sait jamais. Et puis, mon cher, mon cher, c'est après une fin de démissionner, mais rien ne moins compte que le tapant de coblard, Donc, tu t'es fait des ennemis, ah oui, même un petit président, papa, coblard, mardi, par le bureau, je lui Le dit, répondu. Parce que je ne suis pas Et puis le cobla, je ne vais pas songer. Si c'est mercredi, si c'est sa samedi. Samedi. Mercredi, demi-journée, mm -hmm. directeur va guetter mon J'ai dû appeler les fournisseurs pour me dire, tant pis, vendre ce crédit, nous mettre vendre mieux. Mm -hmm. Et c'est ça que je me comme fierté. Mm -hmm. Les acheté le crédit, je prends mon téléphone, j'appelle le fournisseur, et puis je me dit, livrez-moi. Et puis il livrez et puis c'est comme ça, que il ne pas une réaction sèche qui débat comme ça, il ne pas trop bien, mm -hmm. financer le restaurant, débattre comme ça, et puis il a pas Et puis il a reçu l'argent le samedi. Parce qu'il a dit, pas de machin. C'est cash pour le compte. J'ai fait les démarches pour me joindre dans le cash. Non, mais l'autre fournisseur que je connais pour dire que FSA ça remboursé. Mais comme ça, c'est notre... comme, comme ça, il a besoin ou bien. Ah, écoutez. Il était connaît comme problème prépare compte pas de combs nos combs combs là c'est pour faire ça c'est quatre millions de ben goûts. Fa même de de goût il y a pas de problème nous manita exactement mais il tellement prend pression bondial parce que c'est comme... pas la pression à nous monde qui est autour de lui qui t'ai besoin comme là tout c'est grave oui faut de nous dit que comme ça faire ou faire des ennemis à nous faire des ennemis le président s'est fâché ben comme monsieur le président je suis désolé par contre, pour qu'il soit pas en ok? Pour un dans le budget, parce que le palais national a un budget que je gérerais Dans ma qualité de ministre de la planification Tu pouvais aussi tenir tête comme ça ah non, ah non Pas avec un, pas un président, mm -hmm. quel que soit le président, je vais te dire bien, raison Vous c'est sûr que je vais te parler de l'étranger, selon vous Il va gagner de l'habitude, tout comme toutes les autres qui Qu'est-ce que tu me dit non vous ennemi toujours ennemi toujours. surtout dans mon jour. C'est pour faire l'argent. Ah bon? Bien sûr, parce que je passe pas servir. Comment voulez-vous mm -hmm. que chaque point, n'importe quelle presse, bon monde qui peut financer ses caoutchouc, son entreprise, il n'a dépenser 200 000 pour le caoutchouc. Et puis chaud non même. Et puis l'âme dépensé 200 000 euros. 300 000 gouttes, 1 million gouttes, pour me payer tes 000. Et demain, matin, n'as plus mon encore. Je n'ai pas été le premier ministre le plus fort. Mais je respecté la loi, je respecté. la tête. On ne nous a pas compte avec nous. D'ailleurs, je suis venu avec des amis que je connais dans le privé, dans les organisations internationales, que je perdus après deux mois ministre. De parce que vous comprenez, vous t'appuiez vini, vous une mais et puis moi-même, je signé un bourreau, et puis je prends l'argent, et puis après, c'est moi qui parle de palais pour se faire des comptes pour ça, et puis réputation gâtée. Pas bien ça. Est-ce que vous ne pouvez pas, pas une qu décision comme ça, tu capable de mettre la presse, en tout cas, mm -hmm. mettre les journalistes sous dos. Et qui met les Mais qui met Non mais ça fait tout. Journaliste, euh, parce que. sous des nouvelles. Je m'a pas besoin de citer mais il radio qui dit même que je y 80 millions de gouttes. même donc c'était comme ça et toi là <rire> ouais c'est du sérieux et soudain des monde jouent jouer c'est pour nous ça que on va ça m'a pas sur qui côté même comme on 80 millions de gouttes. bien sûr si m'on demander moi même Joseph Flo, 80 millions de gourdes m'a chercher chez qui je m'a garder tas de points pour me garder comme même caba mais comment voulez-vous que en tant qu'ordinateur m'a fouiller maintenant l'argent de l'état bah oui, en veut, tu Qu'est-ce qui est qui droit pour ça Pour te demandez mon exemple, mais bah où? Par exemple, des interventions qui ont été faites. L'homme garde a balgues collatéral. dit, Monsieur le Président, vous allez endosser les responsabilités pour ça. N'a pas le de et depuis Laurent on a appelé à la démission, ou va démissionner. Oui. Est-ce que jour de démissionner, hein, c'est un jour ça ou tes décision si c'est son coup de tête, ou bien est-ce que mm. y, a un, y a un bon moment déjà où tu penses à démissionner et pour qui raison Écoutez. Malheureusement le président Mouri n'a pas qu'à joindre. Mais le président me disait toujours que le palais national, c'est la maison de Lucifer. Chaque mm homme coincé moi avec lui, nous avons une grosse discussion pour une décision que l'obligé prend, Moi, Je me dis que pas marcher là-dedans. Et puis il me eh, euh, le palais national, c'est la maison de Lucifer. Et sans exagérer, je me penser, il me ça au moins une centaine de fois. Et qu'on me dit le Président, si c'est la maison de Lucifer, puis diabla, diable là vous voulez. Vous êtes chez Lucifer. Si c'est au président, c'est au coup de diable. Parce que, en de qu on entend des parle en pile, oui, le président, il dit c'est ton propriété, mais écoutez, c'était seulement pour une propriété dans mon monde, et puis pour y aller utiliser l'autre côté. Mm -hmm. Est-ce que vous comprenez? Et me songez j'ai un leader politique qui était traité au sein du monde de monde d'apôtre de l'Apocalypse. Mm -hmm. Je n'avais pas compris. Mm -hmm. Je n'avais pas compris. Et qu'est-ce qui a un résultat Ah, mais c'est ça Il y a un programme à Parce que moi, même moi, fais toute bagarre, Président. Je fais cours pour lui sur la sociologie, sur euh, euh, la sociologie haïtienne, la sociologie politique. Toutes bagarre pour m'expliquer. Et dernière discussion que je me dégage avec lui, pour qu'on est. Je dis, Monsieur le Président, écoutez. Il dit non, l'homme dit il m'a formalé, président, il m'a m'aller tant Accepter. Parce que je n'en peux plus. Et il m'a dit, mm -hmm. mon frère, écoute, ce n'est pas sorti pour mettre. moi. On me dit que ça me tu Non, qu'est-ce a fait au l'ensemble dit oui. Je n'ai pas la compétence. Parce que je ne vais pas faire 22 mois de campagne avant. De toute façon, qui aime pas faire 22 mois de campagne avant 22 mois. Nous sommes tous venus de me pour me faire alors que je fait pour me en a fait 22 mois, fait pas, alors que moi, je ne suis pas candidat. Je suis désolé. Mais pour avoir travaillé avec vous pendant 13 mois, vous avez droit 13 diplômes. Ah bon Ah bien sûr. Écoutez, je n'avais pas la vie facile pour m'aménager la chèvre et le chou. Je pense, par exemple, et, et... Il y a des clashs en tout avec M. Libérus. Il n'y a pas de clash. Il n'y a pas de clash. M. T répond, Nouvelle Le président, c'est le chef de l'État. Moi-même, je, je suis le chef du gouvernement. Monsieur Liberus, bah, utilisé M. Libérus, c'était un. Je ne vais pas utiliser M. Balten, c'était un subordonné. Je pas gagné. Il a même rapporté que le conseil des ministres était pratiquement et, mettait et libérus dans mais... rôle. Ce pas le premier coup hum. de faire ça. Il était attaqué le gouvernement de CEA. Et vous commandez, le premier ministre, hein? quel comportement que j'ai eu. Parce que premier ce ministre, ministre c'est un oui. ministre. C'est un hein? ministre. C'est suis ministre, en Et je pense qu'il y a un ministre qui vient pour parler de un Je parle au nom de tous les ministres. Parce que c'est un sous-sous. Et si vous avez un ministre sou-sou-tout. Sous sous ah bien sûr. Hum. Si vous avez une qualité, je vous ne pouvez pas c'est sou Vous êtes un homme. C'est ça qui fait forme mon travail. Vous faites comme maintenant pour le chaud. Je vais nos deux jeunes à Travail, fais comme, fais comme. Parce que vous avez vu, vous n'avez pas bien force de travail encore. Mais on avez gagné grandeur. Dignité. Dignité. Parce que le président m'a dit un jour, après une discussion, la caille. Et puis il dit Père, vous avez vu, la caille. Mm -hmm. Autonomie. Il dit Non, ou bien monsieur le président Il dit Non. on ne <rire> Non, pas nous mais pas d'autonomie parce que ou ne paie plus, on dit non ne va ah, ben, ah, ah, ah, ah, ah, pas acheter. Je viens d'ailleurs, non ah, mais je Et heures. Avant, à être un petit moment mais nous capable. On continue, Programmation, c'est très important que nous continuions Ce qui est nous finir par exemple. Décision pour dire bon parce que nous on était discussion tout au hasard. Est-ce que vous parlez, je dire toute le bagage, je point de désaccord, ou décider, on va ça, on va En fait, est-ce que nous avons des désaccords nouveaux non Nous avons plein de désaccords. Par exemple, je ne jamais donner l'intervention qui as faite dans la ville de Dieu. Mais écoutez, je ne Tu étais Premier ministre. Ah non. Je ne sais pas dire Je dit et le... Même Jacques tout le monde... Vous dit ça on peut pas On ne peut pas faire. On Alors, à haute à On ne peut pas on ne peut pas tout de de de, de, de, de de Écoutez, écoutez. Ok, à ça, de Dieu. Écoutez. village de Dieu attaqué EDH. Pour une histoire, il y a écrit dans le corps. Pour ton fête en bas, quand tu fais et puis, le directeur n'a pas réagi. Et puis, on vient tirer sur l'EDH. Comme il était fondé, des autres, dans déjà. mais tout collé ensemble. J'ai appelé, dans CSPN, on a pris la décision de protéger le bâtiment qui est en bas. C'est-à-dire GESCO, EDH, Théâtre National, pour M. Paris faire des autres. Mais écoutez, je suis un premier ministre, je suis un bon service d'intelligence que personne n'a pas gagné. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas de l'état de taper un homme de rien. J'ai un homme de terrain, je travaille un pile côté déjà. Je suis un pile monde. Moi, je connais ça dans le village de guerre. Mm -hmm. Parce qu'une guérilla eu belle ou pas attaquer le ça. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage.